Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune, la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel mardi 27 avril 2021. Des pleines lunes, il y en a une par mois et à chaque fois du coup, elle se réalise dans un signe différent. On le sait très vite mécaniquement en deux phrases, la pleine lune, nous on est sur terre, on regarde ce qui est autour de nous, soleil d'un côté, lune de l'autre côté. On se doute puis une influence sur les marées, une influence sur les maternités, c'est une tension, c'est tout bête, hein c'est une tension entre les parties conscientes, Terre lucide du Soleil, qui est actuellement en signe de Terre, concret, et puis en face, une opposition donc avec la Lune, qui est notre monde intime, la sensibilité, qui est en scorpion. Et cet axe-là, il est assez puissant, il est assez passionnel. Je vais vous en parler un petit peu rapidement, parce que on est... Quelque part, dans la poussée de la nature au mois de mai, là, avec sa fin, fin, entre le 20 avril et puis le 20 mai, le soleil est en taureau, c'est le moment où, où la nature s'exprime, où les odeurs, les couleurs, tout ça prend forme. Et puis en même temps, le soleil là il prend toute cette sa dimension, cette dimension pour faire émerger les sens, en quelque sorte. Et en face, l'opposition avec la Lune, dans ce signe du scorpion, est un mécanique intuitif extrêmement fin. Mais dans un même temps, le scorpion gouverné par Pluton pour Mars, c'est un signe d'appréhension, de réceptivité fine. Euh, la lune scorpion, c'est celui qui veille, qui a du mal parfois à dormir, qui, qui surveille, qui, qui, qui défend l'entrée de la grotte depuis des millions d'années. C'est celui qui, euh, qui protège, en quelque sorte, donc qui a du mal à lâcher prise. C'est un peu les indices de la lune en scorpion lorsqu'on a ça à la naissance, un peu un mécanisme d'anxiété, quand même, il faut être lucide. Bref, j'ai une pleine lune dans des signes marqués par les sens et le ressenti, de toute façon, euh, puissant, tout simplement. Bon, il y a ceux qui se la prennent en pleine poire. On va commencer par vous, il hein, faut bien commencer, en sachant bien que la Lune, comme elle réalise 13 ⁇ par jour, elle fait son cycle en 28 jours, donc 13 ⁇ par jour, elle passe très vite. Donc, on va dire que dès le, le mercredi, hein, dès le lendemain, déjà l'influence, elle sera nettement plus légère, donc il n'y a pas de panique à bord, mais qui est dans l'axe, qui se la prend en pleine poire, cette pleine Lune. Donc attention, vous quatre, attention à la fatigue, à l'anxiété. Peut-être un sommeil un peu difficile, ça peut arriver, mais, mais rien de catastrophique, parce qu'autour de ça, bon, euh, c'est juste une pleine lune, c'est quelques heures. Quand on prend sur le nez une influence qui dure pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est déjà autre chose, mais quand c'est euh, 12 heures maxi, c'est pas bien grave, hein, passe vite, il faut juste pas s'agacer pendant ces moments-là. Qui doit faire un gaffe On y arrive. Taureau-Scorpion, c'est dans votre axe que ça joue, vous êtes les premiers concernés. Et puis les deux qui sont en carré, en carré 90 degrés, donc ils prennent un carré du Soleil et un carré de la Lune en même temps. Donc qui est concerné Mes lions, mes pauvres lions, la pleine Lune, attention, voilà, ça rime. Et puis mes versos, pareil, hein euh, pas de fatigue, pas de tension, pas de nervosité, pas de prise de bec, pas d'agacement, etc. Surtout qu'il y a des planètes en verso en ce moment qui sont assez puissantes, donc il y a des choses qui se jouent pour vous. Ne gâchons rien en étant trop impulsifs, c'est dit. Donc, hormis vous quatre, Taureau, Scorpion, Lion et Verseau, qui est dans, un peu dans le, au cœur du cyclone, pour tous les autres, il n'y a pas de et puis Il y a même ceux, et c'est là où on va en parler, ceux qui bénéficient de ces aspects de pleine Lune, comme étant mais des apports pourquoi parce que lorsqu'on est c'est comme en bateau lorsqu'on prend le vent il y a des angles hein, il y a des angles qui nous soutiennent si on se prend le vent de face ben c'est sûr qu'on on risque pas d'avancer mais en revanche sous certains angles hein, ce qu'on appelle ceux qui connaissent un peu le le près le serré le vent de travers etc le trois quarts arrière il y a, il y a des positions avec lesquelles les planètes nous protègent mieux donc qui va être gagnant malgré la pleine lune, qui va être gagnant hein elle est dans le, la terre et l'eau donc elle est finalement quoi qu'on en dise, assez fécondante hein terre et l'eau c'est concret la terre, intuition, feeling imagination, fertilité euh, des idées, l'eau, voilà donc cette combinaison elle est toujours très belle lorsque je vois ça dans des thèmes, ce mélange là il est très heureux, de la même façon que les mélanges feu et air sont des mélanges qui s'harmonisent bien bref qui est gagnant? J'y viens. Donc, si elle est dans l'axe taureau on l'a vu, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons, vous, l'apport, il ne peut être que extrêmement favorable et positif. Pour vous quatre, on y arrive, hein. mes signes de terre, mes signes d'eau, c'est votre tour, on rentre dans des synergies où pendant un bout de temps, pendant un mois, ça a été des signes de feu, les signes d'air, ben maintenant c'est au tour des signes de terre et des signes d'eau, vous voyez, ça tourne, hein. euh, chacun son tour, c'est le cas de le dire. Donc, vous quatre, je vous les refais, les gagnants, les gagnants, les gagnants, c'est euh, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons. Voilà, vous, comment on s'approprie cette pleine lune en en tirant les meilleures énergies possibles pour avancer, trouver des solutions, faire cohabiter ce, ce délicieux, ce formidable mélange d'intuition, de ressenti, d'imagination et de concrétisation. Les deux sont indissociables, se marient idéalement, donc pour vous quatre, c'est top. Allez pour parler un petit peu de tout le monde, il y a d'autres choses dans le ciel. Bon, il y a également, euh, bon, je vais en remettre une petite couche, mais j'en je reparlerai avec l'horoscope. Il y a Mercure en taureau, donc en ce moment, le bon sens prime, le bon sens près de chez vous, Mercure en taureau. Vénus en taureau, elle est magnifique, je vais vous faire tout un Ayus, elle est déjà à 15 degrés, mais bon, on va en reparler davantage. Mars est rentré en cancer, l'énergie euh, extrêmement, euh, comment dire, intuitive, l'énergie cyclique, attention, Mars cancer, l'énergie est cyclique. Et puis, pour changer de registre, pour changer de registre, il y a toujours ces grosses planètes, ces grosses planètes dans le signe du verso. Les grosses planètes, c'est Jupiter, la chance et l'expansion. Attention, il est enfin le signe du verso. Profitez-en pendant qu'il est bon, pendant qu'il est tout chaud. Et puis, Saturne, la rigueur, la vision à long terme qui est toujours en verso. À qui ces deux gros mastodontes du ciel veulent-ils du bien, malgré cette pleine lune Parce qu'ils sont là, lents, lourds, mais puissants en toile de fond. Ils veulent du bien à mes versos. Ils veulent du bien à mes signes d'air pour commencer. Hein. Donc, mes versos, mes gémeaux, mes balances... Faites des projets, n'inquiétez pas, ce que vous bâtissez en ce moment, ça sera payant, ça va prendre un peu de temps, mais ça sera porteur, ça sera payant, il y a plein de bonnes choses à y prendre, et puis euh, également mes deux signes de feu associés, hein, toujours euh, ceux qui sont sous les bons aspects du verso, 60 degrés en amont en aval, mes sagittaires, <rire> mes sagittaires, plein de vie, et puis enfin mes béliers, plein d'énergie aussi, vous c'est top. Attention mes petits, mes petits lions, là, pendant quelques jours, euh, entre le, la, nouvelle, la pleine Lune, bon, ça c'est juste mardi, et puis les deux planètes lourdes, en enfin, Jupiter-Saturne, il y a des réajustements à faire, tout simplement. Les projets sur lesquels vous êtes mêliés en ce moment, il faut rester bien pratique, bien pragmatique, ça sera payant, là, vous construisez sur la durée, petit en mort, c'est de l'ajustement, c'est de la mise en place, hein, rien de dramatique, euh, il n'y a pas de résultat instantanément, mais ça sera dans un deuxième temps, ça sera, plus vous allez vous investir et pas lâcher, plus ça sera payant sur la durée. Bon, je suis très optimiste pour vous parce que le ciel vous veut du bien, même si momentanément il y a quelques tensions. Voilà, bon, en gros c'était l'idée pour cette pleine lune. Je vais vous parler d'un deuxième truc, hein, vu qu'on est sur les, les, les, les pleines lunes. Bon, je vais vous parler de l'influence que ça a sur ce qu'on va appeler la cohérence. La cohérence sur deux éléments. Les, je, je reviens régulièrement sur des choses comme ça, parce qu'à chaque fois c'est un petit apport supplémentaire. On est concerné, on, on a tous, hein, même si on vulgarise l'astrologie la, ad maxima, même si on a, on a en, tous en tête deux notions qui nous parlent. Il y a la condition solaire, le soleil de l'horoscope, à partir duquel tous les horoscopes sont faits, hein, et puis c'est le seul qui accomplit son cycle d'évolution en un an, donc tous les jours il, il, il fait un degré à peu près, quoi, hein, 59 minutes et quelques, et puis on parle beaucoup de l'ascendant. Et j'ai toujours, toujours des demandes sur, euh, est-ce que ça influence mon ascendant, est-ce que ça influence plutôt mon signe solaire, lequel domine sur l'un, sur l'autre, euh, à chaque fois c'est du sur-mesure, hein. à chaque fois c'est du sur-mesure, parce que cette cohérence soleil-ascendant, on ne peut pas parler vraiment d'un combat, mais parlons d'une sorte d'équilibrage qui se réalise naturellement entre les Pulsions de nos désirs solaires, depuis des millions d'années on est construit comme ça avec des pulsions de, de, de, de chasse, de, de, de se réaliser socialement, c'est l'extérieur soleil. Hein. C'est dès qu'on sort de la cahute, de la grotte, on va chercher à boulotter, on, va, on est allé à la chasse pendant longtemps, après on est dans les champs, maintenant on est, on est allé au bureau pendant longtemps, maintenant on est un peu à la maison, mais ça reste quand même les objectifs solaires, tous les objectifs conscients pour globaliser. Et puis l'ascendant, c'est ce qui nous donne un écho, une image de, de, de toutes nos contingences éducatives. Qu'est-ce que c'est que toutes nos contingences éducatives Toutes les injonctions qu'on reçoit depuis qu'on est enfant, qui nous font, qui nous invitent, qui nous poussent, qui nous donnent pas le choix de toute façon à dire « bonjour, merci, au revoir, je vous en prie, après vous, tiens-toi droit, mouche ton nez », tout ce qu'on chope de façon redondante depuis qu'on est enfant, c'est ça qu'on construit, c'est l'ascendant qu'on est en train de construire parce que l'ascendant c'est l'image que l'on projette de soi, celle que le monde extérieur reçoit de nous au premier degré. Lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, c'est l'ascendant qui parle. Maintenant, hein? c'est plutôt dit bonjour comme ça, d'ailleurs. C'est plus dit bonjour comme ça. C'est encore moins dit bonjour, bisous. Mais bon, c'est comme ça, ça passera. Hein? C'est la vie. Euh, donc, bon, l'ascendant, la, c'est le bonjour. L'ascendant, c'est tout ce qu'on a construit pour vivre avec les autres. Donc, quand je vous fais un horoscope, voilà où je voulais en venir. J'accouche de mon truc, c'est un peu laborieux, mais bon, j'y viens, j'y arrive. Donc, quand je refais un horoscope, quand je dis un truc pour les béliers, un truc pour les taureaux, etc., si vous avez le Soleil en Bélier, ça concerne votre vitalité, vos ambitions, vos objectifs, votre force de vie en fait. Mais si vous avez par exemple l'ascendant en Bélier, ça va concerner l'image que vous projetez de vous et l'image qu'on projette de vous. C est, c est, tous on projette une image. Moi j'ai un ascendant Sagittaire, donc je projette une image plutôt spontanée, positive, chaleureuse parce que parce que c'est ma nature grandiose grand dieu. J'ai construit ça, et je me suis approprié ça parce que je suis heureux là dedans. C'est tout bête. L'ascendant c'est l'image qu'on envoie, c'est l'image qu'on envoie, qu'on a construit dans laquelle on se sent bien et on projette voilà tout bête donc quand je vous parle d'un horoscope si vous avez le soleil, ça concerne vos objectifs, ça concerne votre ascendant, c'est votre sorte de, de, de spontanéité pour aller vers le monde extérieur. C'est tous les liens que vous créez avec les autres. Voilà. Donc, c'est pas incompatible. Hein. Parfois, alors, parfois, ça peut euh, être positif sur le soleil et pas sur l'ascendant. Donc, on va faire gaffe à ne pas être trop pushy dans les relations avec les autres. Et quand c'est le soleil, on réajuste les objectifs. Voilà. C'est toujours un équilibre à trouver. Hein. Quand ils sont tous les deux dans le même signe, je vous ferai un truc un jour là-dessus, parce que le soleil ascendant dans le même signe, ça pulse. Hein. C'est plutôt puissant. Voilà, euh, petite pleine lune, bon, hein, pleine lune du printemps, avec euh, beaucoup de sens surtout, beaucoup de, de choses passionnelles qui sont là, parce qu'on est dans le taureau, le goût, on est dans le scorpion, les passions, euh, voilà, c'est pas inintéressant cette pleine lune. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour, euh, pour vos petits commentaires pleins d'amour euh, qui me font toujours super plaisir. A très vite, merci beaucoup.